Madame la Présidente, Monsieur Borrell, chers collègues, face à un pouvoir russe qui se moque de plus en plus des droits démocratiques, je souhaite exprimer ici mon soutien à Alexei Navalny et à cette société civile réprimée mais courageuse. Monsieur Poutine a aussi, la semaine dernière, voulu se moquer de l'Europe. Le traitement réservé à notre haut représentant est indécent. Monsieur Borrell, sûrement aurait il fallu programmer autrement votre visite. Mais le réel problème face à ces provocations, c'est notre désunion. C'est pourquoi j'appelle à une unité des 27 États membres et à des sanctions ciblées. C'est aussi pourquoi j'appelle aux côtés de nombreux États membres, l'Allemagne, à arrêter dès aujourd'hui Nord Stream 2. Nous avons besoin de plus d'autonomie vis-à-vis de Poutine, et des énergies fossiles, et non l'inverse. Enfin, alors que la cloprotratie s'enrichit, les Russes souffrent, notre rôle est de soutenir les populations. Plus que jamais, c'est une priorité.